Fré païsien, Frère maximi, qui vivent en Haïti, axila, qui vivre diaspora. Moi, je suis content pour m'avec avec nous à soir. Ça fait un bon petit temps, nous pas gagner petit parler ça en direct. Je dis, à, an ti palaisa, que un objectif, de parler ça, c'est parce qu'il y a un pile, pile journalistes en Haïti, quoi à l'étranger, qui pour demander une réaction sur la dernière décision du président Louis Sabinadel Brun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 Parce que ma continue bataille, décision ça les papes intimide. M. Ma continue dénoncer l'abus qu'a fait sur m'a continue ke nou gen le Ma Je exiger que les relations que avec la République dominicaine sont des relations qui sont harmonieuses, des relations qui sont faites dans la paix, mais des relations qui sont dans le respect pour l'autre. Je continue à dire ça. Parce que moi-même, l'homme des chancelier,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 Ak Haïti, ma fait, quelle que soit la conséquence. Je te connais, différentes positions que je prends pour Haïti avec Haïtien te ka cause m en pile ennui. Même en te assumer yo. M te assumé yo. Je dis à peu Haïtiens, sous cause ça même, et m'le dis non, cause sa son cause réelle. Faut nous faire un pile attention avec distraction, diversion, et nous veiller très yo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 Nous choix pour monter dans le Moment ça, nous devons dépasser simple individu qui est le Claude Joseph là, qui était ministre affaires étrangères, qui était premier ministre. Nous devons regarder Haïti. C'est un moment pour nous coller les épaules, l'Église, l'école, famille, politique yo. En nous coller les épaules, en arriver où est-ce si nous capable construire vraiment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 Foué action yo, qui te paye en masse, pour yal mourir, nan l'an mai, ak nan Donc, Donc est important, moi même pas blier, pe pa isien. te ministre affaires étrangères, suis te défon, pays. Chaque fois, occasion présenté, moi pa jamais pa, défon, intérêt pays. Gen bagay, nou koné, un pilote nou pas connaît Historien yo, yo va écrire, il y a des monde qui peut lire l'histoire. Moi, je choisis de faire l'histoire. Je choisis de défendre le pays. Je choisis de travailler pour le pays. Je dis, la situation de pays n'est pas bon. Mais pas oublier. Ce pas seulement de façon conjoncturelle qu'on a regarder. Il un système, il une mise en place d'un système qui sont un système générateur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 Mais l'investissement, c'est nous qui avons fait. Jeunes pays, peuples on invite nous pour nous mettre ensemble. L'église, politique, la famille, l'école, toutes institution institutions importantes, on invite nous ensemble pour nous casser ce système-là, pour nous donner de l'Aïti chance, pour nous gagner de l'autre pays, pour nous construire Haïti à la dimension de son histoire. Peuples haïtiens, Frère Maxime,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 Nous connaissons pour qui ça? Nous connaissons parce que ma bataille, moins pas que les ultranationalistes, que yo kafe Haïti toune si la kou de la kayo, si la kou de la kayo politiquement et économiquement. C'est pour raison ça yo, qui fait Louis Abinadel sorti décision pour le moins moi pas qu'à rentrer en République Dominicaine. Frère Axemio, moi doué dino ça, moi pas considérer ça comme une sanction. C'est pour moi un honneur parce que ma continue bataille, décision ça les papes intimidée. m'a continue dénoncer l'abus qu'a fait sur m'a Ma exiger que les relations avec, avec la République dominicaine sont des relations qui sont harmonieuses, son des relations qui sont faites dans la paix, mais des relations qui sont dans le respect pour l'autre. Ma continue à demander ça parce que moi-même,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 avec le ministre des Affaires étrangères, là, je te dis ça clair. On nous suspend avec narratif négatif sur Haïti à Haïti. Ça veut dire qu'on ne suspend pas l'Haïti à Haïti mal. Mais si c'est ça qui fait que si un lettre de condamnation, moi déjà condamné. Faites action, je dis, il est extrêmement important. Si Louis Abinadel prend décision ça, c'est parce qu'il pense en Haïti, il pas un bon patriote.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 Moi, toujours gagné, même position. Moi, gardons constance dans la position par rapport aux ultranationalistes, par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti est capable de tourner Ça, nous dit que le peuple passé. peu haïtien, je n'ai C'est mon qui fait l'histoire. C'est mon qui fait l'histoire.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 action à yo pas qui te paye en masse pour al mourir nan lan mer et nan Donc, li important, je même pa pas parler, je parler. Je parler de monter Je ministre affaires étrangères, étrangère. défendre intérêt pays. Chaque fois, occasion présentée, moi pa je ne pas défendre intérêt pays. Quel est le défendre l'intérêt pilote nou pas connaît historien yo, yo va écrire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 Nous ne pouvons pas être gardiens avec bénéficier du système de carton rouge. Parce que si nous ne pas casser le système, le système a cassé nous. Mais attention, nous faisons une différence entre les, le les systèmes qui renouveler tête tête et le renversement qui les à Le système est un système qui est pilotage automatique. Chaque fois que le système va le dans la les il renouveler tête automatiquement. Le renouvellement c'est un système qui mais l'investissement, c'est nous qui Jeunes pays, peuples haïtiens, nous invitons nous pour nous mettre ensemble. L'église, politique, famille, l'école, toutes institution institutions importantes, nous invitons nous ensemble pour nous casser ce système-là, pour nous donner à Haïti une chance, pour nous gagner de l'autre pays, pour nous construire Haïti à la dimension de son histoire. Peuples haïtiens, Frère Maxime,